What's up, my playboy What's up, my play, girl. Welcome to ATV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner le secret pour éliminer un maximum de calories dans un minimum de temps. On va travailler les cuisses sur deux exercices en super set. Alors, pour commencer, on va travailler à la presse à cuisse. Vous allez mettre une charge de façon à faire 15 répétitions. Vous ramenez bien le genou vers la poitrine et vous soufflez en montant. Évitez de faire des petits mouvements en mettant trop lourd et en travaillant de façon trichée. Donc, travaillez en amplitude totale. On ramène bien les genoux vers la poitrine et on pousse au maximum sans verrouiller le genou. Exercice de squat en barre guidée. Donc là, vous allez avancer les jambes, les pieds un peu plus que la barre, parce que comme vous êtes fixé par la barre, vous pouvez pas tomber en arrière. Et là, on va descendre les cuisses jusqu'à ce que les fesses soient parallèles aux genoux. Donc il faut que les cuisses soient bien droites, parallèles au sol aussi. Et ensuite, vous remontez toujours 15 répétitions. Quand vous terminez cet exercice, vous reprenez l'exercice 1. Exercice 2, vous allez faire 10 séries de presses et 10 séries de squats. Ça fait un total de 20 séries que vous terminez par 5 séries d'abdominaux. Donc là, c'est les jours que vous avez fait des écarts alimentaires que vous allez pouvoir travailler comme ça à haute intensité et haut volume. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur TV Fit.